Chapitre 29. 1. Je vis encore un autre endroit, avec des vallées où s'écoulaient des eaux qui ne tarissaient jamais. 2. Je vis un arbre magnifique qui, pour l'odeur, égalait le lentisque. 3. Et sur les flancs de cette vallée j'aperçus le cinnamon au délicieux parfum et je m'avançais vers l'Orient.